Que le Seigneur vous bénisse. Euh, je voulais remercier le Seigneur euh, pour euh, sa grâce et sa bonté, parce que euh, le vendredi, on m'a volé mon portefeuille avec juste, enfin mon portefeuille où il n'y a que mes cartes importantes, donc ma carte d'identité, ma carte de banque, et euh, j'étais vraiment attristée parce que il y a deux ans, j'étais des voitures avec, donc il y a eu une procédure, et revivre la même chose, ça m'angoissait un peu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement été à qui était la plus proche, à XL, et euh, j'ai déposé plainte, et euh, j'ai fait bloquer toutes mes cartes. Et euh, j'ai quitté là, j'étais vraiment attristée, mais je n'ai même pas pensé à, à me prendre le temps de prier. J'ai juste dit « Seigneur, pourquoi ?»« Encore une fois, on me vole mes affaires. » Et euh, quand je suis rentrée le soir à la maison, déjà quand j'ai appelé euh, ma, ma maman, elle m'a dit « Toi, tu es un enfant de Dieu, tu peux pas en fait euh, réagir comme ça, être... Euh » et que J'en avais marre. Elle disait « Tu peux pas utiliser ce genre de terme, parce que tu es un Dieu que tu sers, donc tu dois lui faire confiance. » Et quand je suis arrivée à la maison, elle m'a redit la même chose. Mais j'étais tellement attristée. Je suis montée dans ma chambre et je me suis assise sur le lit. J'ai déposé mon sac, j'ai dit « Seigneur, je sais que tu es capable de toucher le cœur de la personne qui a volé mon portefeuille pour qu'il le ramène. Tu l'as déjà fait, tu peux le faire, parce que je pas la force de repasser par encore ce que j'ai vécu il y a deux ans. » Et c'était tout. La nuit, je n'ai pas dormi. Jusqu'à 8 heures, j'avais les yeux ouverts en train de réfléchir comment je vais faire, comment à la commune on veut encore me dire que « oui, euh, ce n'est pas la première fois ». Et euh, vers 8h30, je me suis endormie. Et euh, vers 11h, j'ai reçu un appel. Je voyais que c'était un numéro fixe. suis dit Mais qui m'appelle Je n'ai pas répondu. Et puis, deuxième fois, je me suis dit Mais peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de moi. Alors, je réponds, mais avec une voix endormie. Et euh, la voix dit Bien, vous, euh, mademoiselle Elisabeth Moimini, j'ai dit oui. Oui, c'est la police de Bondal. Oui, madame, c'est moi. Et elle me dit, voilà, ce matin, il y a quelqu'un qui est venu en vitesse déposer votre portefeuille et vous pouvez venir le chercher. Et j'ai dit, madame, vous dites quoi Elle dit, oui, oui, il y a votre portefeuille qui a été déposé ce matin. Un monsieur est venu rapidement déposer votre portefeuille, j'ai dit d'accord. Et la première question que je lui ai demandé, je n'ai même pas demandé ma carte d'identité, je lui ai demandé, est-ce que madame, il y a ma keycard dedans Parce que je venais de l'acheter. <rire> et qu'elle était toute neuve. Elle me dit, madame, je n'ai pas vérifié s'il y avait une keycard, mais je vois votre carte d'identité et votre carte de banque. J'ai dit, ah, au moins, tout est là, je vais aller chercher mon portefeuille. Et sur le trajet, je me disais, encore faire... les vais payer 50 euros... Arrive, la dame elle me dit « Ah, mais je ne vous ai pas dit au téléphone, j'ai vu que la plainte que vous avez déposée hier n'a pas été euh, encodée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le commissaire pour leur dire de ne pas envoyer la, la, la, la plainte parce qu'on a ramené votre portefeuille. Et j'ai aussi envoyé le mail parce que le commissaire qui a pris euh, votre portefeuille, enfin, qui a pris votre plainte, pardon, n'était pas là. Donc euh, j'ai tout donné. Attendez d'ici 12 jours revenez pour faire la vérification de votre carte. Euh, J'étais tellement contente, j'ai dit Seigneur, si tu as permis que permettre que la plainte ne soit euh, pour les autres cartes, c'est pas un problème, on peut me les renvoyer. Mais ma carte d'identité. Commissaire... Euh, effectivement, j'ai trouvé que le commissaire n'était pas là et j'ai trouvé une dame. Je lui expliquais la situation. Elle a dit en tout cas, moi je prends le numéro de PV, je prends toutes vos coordonnées, je vous donne son mail, vous lui envoyez aussi un mail. Et nous, dès qu'il arrive ici, on lui fera notifier le mail. Merci le Seigneur parce que j'étais vraiment attristée et il m'a consolée. Éternel.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 adorer Laisse-moi te louer Seigneur Laisse-moi te louer Laisse-moi t'aimer en retour comme tu m'as aimé Désormais Je voudrais suivre tes pas Désormais Le surprend, la nature même me démontre que tu es le tout, Que Dieu vous bénisse. Je suis la sœur Rebecca, la femme du Frère Salem. Je vais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Excusez-moi, je suis... Dieu est bon, il est merveilleux, vraiment. Euh, Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Je vais dire, quand je suis tombée enceinte, euh, je vais être très brève. Donc, je suis tombée enceinte, je suis allée à l'hôpital. Je lui ai dit au médecin que j'étais enceinte parce que j'avais fait déjà le test. Et il m'a fait le test de sang pour confirmer. Et il a vu vraiment que j'étais enceinte. Et là, il m'a dit, euh, vraiment pour moi, enfin on pense que le bébé ne va pas rester. Parce que, euh, voilà, euh, y a, on a vu quelque chose qui... qui Enfin, on a vu quelque chose qui fait que le bébé ne pourra pas rester, donc il faut choisir. Euh, vous pouvez signer de papier, on va vous faire euh, le curtage, donc l'avortement. Ou euh, vous, vous, si vous ne voulez pas, vous laissez comme ça et ça va partir de soi-même, ça va sortir. Je lui ai regardé, je lui ai dit non, non, moi je ne fais pas ça, on ne fait pas ça. Comme j'étais toute seule, mon mari n'était pas là, lui dit, il m'a dit, parlez-en à votre mari, après vous revenez me voir. J'ai dit non, j'essaie déjà ce qu'il va dire. Non, on va, ne on va pas faire ça. On va garder cet enfant et il sera en bonne santé. Et je suis sortie de là, j'étais un peu. Euh, je n'étais pas bien. J'ai appelé ma mère, comme c'est une, une intercesseuse aussi. Je lui ai dit ça et elle m'a dit tout ira bien, ça va aller. Et comme mon mari n'était pas là, il était au travail, j'ai entendu qu'il soit de retour. Quand il était là, je lui ai dit aussi, il a dit non, ça va aller, tout va bien se passer. On continuait à prier, on commençait à prier. Et deux semaines après ça, j'ai rêvé dans mon songe. Donc, j'ai vu euh, le pasteur euh, Liffé. Dans mon songe qui était là, qui, qui, enfin, j'ai vu comme dans une salle, il y avait beaucoup de gens en train de prier, d'intercéder et tout. Et lui, il m'a aperçu de loin, il est venu là où j'étais. Il m'a dit, il m'a touché par l'épaule ici, il m'a dit, ça va aller, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Juste ces, ces paroles-là m'ont vraiment rassurée, même dans le son, j'étais vraiment bien. Je me suis réveillée avec cette joie-là, j'ai dit, je suis bien, je me sens, je me sens bien, j'étais en paix. J'ai dit ça à mon mari et on était en paix, on priait, on continuait à prier. Et comme il y avait de, ils avaient vu des choses, enfin, c'était une grossesse vraiment suivie. Ils suivait ça de près, pas comme j'ai fait des échographies, de, des examens, tout, tout, tout. Et donc, tout ce qu'ils faisait, tout était bon. Il n'y avait rien qui... Euh, il n'y avait rien, en tout cas. Tout était bon, il n'y avait, avait, avait, avait pas d'anomalie, rien, rien de grave. Et la grossesse, la grossesse aussi s'est bien passée, pas de... Enfin, juste de la fatigue de la grossesse, mais il n'y avait rien de, de grave. Et je bénis le Seigneur parce que je n'étais pas hospitalisée non plus. Il a fait grâce jusqu'à ce que je sorte de le, enfin, jusqu'à ce que j'accouche. J'étais pas hospitalisé, j'étais pas malade, j'étais en forme. Oui, Dieu est bon. Et comme le diable était menteur, il, il continue toujours. Quand tu, quand tu baisses les bras, il est là. Et vers la septième mois de, de la grossesse, je me souviens. Je suis allée à l'hôpital, les médecins m'ont dit euh, « Madame, on trouve que euh, le bébé aura du mal à sortir par, par le bas. Pourtant, le bébé était bien placé. Hein. Depuis, euh, il était bien placé et tout il dit « Non, on pense qu'on va faire une césarienne ». Voilà, voilà, voilà. J'ai dit « Mais pourquoi tout, tout se passe bien. Pourquoi une césarienne du coup comme ça ?» Elle dit non, on voit peut-être, voilà, voilà. J'ai dit non, pas de césariennes Moi, j'ai dit non, directement comme ça, je ne sors pas. J'ai dit non, je ne veux pas de césariennes, je vais accoucher normalement. C'est ma première grossesse, je ne vais pas commencer avec des césarienne, donc non, non, non. Et euh, je suis rentrée à la maison, on a prié pour ça. Et après, <rire> pour l'accouchement, du coup, c'était dimanche passé, Dieu a fait grâce. Déjà, je ne savais pas que j'étais déjà en travail, comme moi, je me suis dit, bon, je vais attendre, je ne vais pas faire des allers-retours, je vais attendre jusqu'à ce que ça fasse trop mal. Pourtant, j'avais déjà trop mal, mais je ne savais pas. Moi, j'étais là, j'étais en train de faire comme ça, il me dit, viens, on va aller à l'hôpital. Il dit, non, non, non, non, attends, d'abord, attends, moi, Dieu, Dieu est bon parce que j'allais accoucher à la maison. Arrivé à l'hôpital, eux qui voulaient me faire une césarienne, ils voient que j'étais déjà ouverte à 6 cm. Ils étaient étonnés, ils disaient « Mais madame, comment ça se passe Comment ça se fait ?» J'ai dit « Mais je ne sais pas, euh, allez-y » Et euh, ça n'a ça pas, pas duré, c'était vraiment un accouchement express. Et le bébé était là. Et est Dieu est bon, bien. le bébé n'a aucun, il n'a rien. Vraiment Dieu est bon, il est vraiment merveilleux. Il est, il est le Dieu de miracles, il n'a jamais changé. Si vraiment amen. on reste à, euh, dans ses, à ses pas, on reste devant, enfin, suivre son chemin, il, euh, il, il, fait, il fait ce qu'il fait. Il sait qu'il qu veut toujours, Ça c'est vrai, il est souverain, mais il est bon aussi pour nous. Vraiment, ah, Dieu amen, a fait des amen. grandes choses dans, ma, dans nos vies, c'est pour ça que je viens glorifier le Seigneur. Le Seigneur. Merci. Amen, amen. Sœur Rebecca, comment s'appelle le bébé Keila Blessing. Alors je vais inviter le papa de Keila Blessing à venir blessing le Seigneur. <rire> Viens mon frère, que Dieu te bénisse. Comment <rire> t'es j'ai récent des bienfaits sans trop des fonds de mon âme coudé là qui traduisent mes silences au dis que j'ai ça des bienfaits sont trop grands des fonds de mon âme coul là qui traduisent mes silences que ma vie soit ineffleure, imparfait pour toi Seigneur. Que ma vie soit ineffleure, imparfait de bon ordre. Devant toi je me fais de moi ce qui te voudra. Devant toi je me Fais-moi ce qui te voudra, comme agit devant les potiers, donnez-moi la forme qui te plaît, fais toutes choses à ton temps, j'essaierai toujours présent. Seigneur, observe mes voies, gardez-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi Tous mes jours Ici bas Que ma vie soit Une fleur Et parfum Pour toi Seigneur Que ma vie soit Une fleur Et parfum pour toi, Et bons Et, bon, et toi Je me pas, Fais de moi ce qui Devant toi, devant toi, je me répands. Fais de moi ce qui t'importe. Que à Et ma vie soit une fleur, un parfait pour toi, Seigneur. Vie soit une fleur, un parfait de bonheur. Et devant toi, je me répands. Fais de moi ce qui et mai Fais des voies, ce qui vous Amen, Amen, Amen, Amen Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse euh, Le témoignage n'est pas si, si vieux, puisqu'il est de ce matin sur la route euh. Satan est vraiment mauvais et les combats sont, sont durs. C'est la nuit, le jour. Et ce matin, j'étais très fatigué, mais vraiment fatigué. Et vraiment même à bout. Et juste avant de partir, je, dis, je prie, je dis Seigneur, je dis, tu vois, je suis vraiment fatigué. Je dis épuisé. Mais vraiment épuisé. Et je lui dis la prochaine étape, c'est. Ben, J'abandonne parce qu'il n'y a plus de. Il n'y a plus rien à faire. Mais je dis. Tu connais toute chose, agis simplement. On a pris la route, bien en retard, on était très en retard. Et sur la route, on avait commencé à mettre le culte dans la voiture. Et au moment, euh, je sentais la fatigue qui commence à arriver. Euh, on passe la frontière en Belgique. Je sens la, la fatigue qui arrive, les yeux qui commencent à se fermer. Je vois un air de repos, je dis bon je vais m'arrêter, donc je m'arrête, je descends, j'essaie de m'aérer un petit peu, je vois un peu d'eau, je de me rafraîchir. Puis je dis, ouais, c'est bon, on va pouvoir y aller. Donc, je remonte dans la voiture et on repart. 100 mètres plus loin, les yeux commencent à se refermer. Et je vois une, une aire de repos qui, qui s'approchait. Je dis, c'est pas possible. Je dis, l'heure est déjà avancée. Si, si je dois faire tous les, les aires de repos pour arriver à l'église, je vais vraiment arriver en retard et, et c'est pas possible. Je dis, je vais faire le forcing pour pouvoir continuer et, et pour qu'on puisse arriver à l'église. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et euh, le culte a commencé, donc Frère Christian est arrivé et on a commencé euh, à, à chanter. Et puis moi, au, au volant, je faisais pas attention, mais il y, y, y a un œil qui commence à se fermer. Donc je roulais avec un œil comme ça, tant bien que mal, et on continue, on continue. Et puis tout d'un coup, bah, je ne sens plus rien. Je ne sens plus rien puis je sens juste un poids qui descend. Et en fait, c'était ma tête qui faisait ça comme ça. Et c'est ça qui m'a réveillé, je me réveillais d'un coup. Et en fait, j'avais changé de voie. Et je vois juste derrière, dans, dans mon rétroviseur, je vois une voiture qui arrive juste derrière, comme ça. Donc j'ai eu le temps de me rabattre sur ma voie. La voiture m'a regardé bizarrement. Mais je dis oh mon Dieu, je dis vraiment que le Seigneur soit béni pour ce qu'il a fait. Parce que réellement, souvent on est focalisé par rapport à ce qu'on peut vivre, par rapport aux situations, par rapport aux, aux soucis. Et on prête plus attention à ce que... Les moindres choses que le Seigneur fait dans nos vies. Et aujourd'hui, j'aurais pu partir avec mes problèmes. J'aurais pu... Euh, avec mes soucis, mais je n'aurais même pas su arriver ici. Alors que le Seigneur soit rendu la gloire pour tout ce qu'il fait, parce que réellement il prend soin de chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse.